toujours d'être là, euh, mais un peu fatigué. C'est un peu stressant. On est à la dernière étape, euh, on est à la rédaction de, du livrable, donc euh, on se sent responsable de ce qui va être euh, public euh, une fois qu'on aura fini. On a changé de groupe, et ce qui nous permet d'avoir une écriture très collégiale puisque à chaque fois les, les groupes sont changeants donc l'écriture est aussi le, le reflet des diverses personnalités, des différents groupes et donc il y a une certaine collégialité dans la rédaction qui fait aussi ressortir toutes les nuances de tout un chacun. Ça a été plus facile puisqu'on avait le document noir sur blanc, on avait le temps de voir s'il y avait des modifications, euh, par exemple sur les textes euh, auxquels on avait participé, si ce qu'on avait mis était, était bien là ou s'il y avait des corrections. Donc On a pu euh, revenir sur euh, les textes qui étaient là. On a eu l'impression de perte de temps, mais en fait de perte de temps utile et qui vont améliorer les textes. Cette fois-ci, on avait les documents la veille, du point de vue personnel, du point de vue de la, la facilité, le fait de les avoir eues hier soir et d'avoir pu les relire et relire avec des notes que j'avais prises, ce matin, j'ai eu moins l'impression d'être pressée euh, et d'avoir le temps de vraiment de, de savoir sur quoi je votais. C'est, je pense, toujours euh, la variété des opinions et la grande bienveillance des uns par rapport aux autres. On se, se jamais, en fait, Dans les groupes dans lesquels j'ai été, on a pu discuter en tenant compte de l'avis de l'autre, en essayant de comprendre son point de vue et non pas d'avoir de, des discussions euh, agressives. À devoir euh, d'avoir fini euh, d'avoir le, le livrable euh, en phase terminale, et d'avoir peut-être été au bout du chemin. L'intérêt d'avoir creusé une question dont je connaissais personnellement le contour externe, mais d'avoir creusé, d'avoir été au bout, de m'être plongée dans des livres d'étudiantes, comme Sénèque, parce qu'on en a parlé, en me disant « oui, oui ». Euh, et puis euh, et surtout enfin euh, la richesse des contacts humains. Je pense qu'il y a des, des amitiés qui sont liées qui vont se poursuivre en dehors de la, de la convention. donc euh, c'est un enrichissement personnel.